J'ai quelques vers à vous réciter. Ça colle pas mal à cette histoire de fou. Je ne demande qu'une seule chose. Je ne cherche qu'à habiter sa maison tous les jours de ma vie. Savourer sa douceur. Rechercher son palais. Je ne prends qu'une seule route. Ah, nous y voilà. Fallait qu'on en parle, tiens. C'était plus fort que vous, hein. Putain, me prenez pas pour un con. Vous les connaissez, les rouges. Je vais pas vous étaler tout le bordel que ces malades ont mis sur notre planète. Ces types arrivent de nulle part. Plus agressifs, plus combatifs, plus endurants que nous. Plus cons, aussi. Ça on peut pas le nier. Il Y a bien quelques barrages pour annoncer que vous roulez chez eux, mais le plus souvent, ils vous tombent dessus et vous pillent la caisse. Trash et Knife, sont les pires. Un couple d'enfoirés. Ils ont des équipes qui font barrage aux entrées de leur territoire. Surtout des filles. Mais on les voit jamais. Sauf si vous tombez dessus. <rire> Ou bien... Non, c'est plutôt elle qui vous tombe dessus. Knife, elle bloque toujours le même passage avec ses motos. Juste histoire de la ramener, comme toujours. Elle vous cherchera si vous venez chez elle. Si le Challenger les connaît un peu, ouais. Là-bas, il est connu comme le loup blanc. Pour être franc, il est encore en vie parce qu'il faisait profil bas. Il leur a fait des sales coups. Surtout à leur chef, le chaman. Le type chez qui il doit sûrement vouloir se rendre. À un moment, il les a même trahis et a pas mal démoli leurs potes. On dit que Katana avait la peau toute rouge pendant ces combats-là. C'est marrant, hein à chaque fois que j'entends parler de viol, de meurtres, de je ne sais quel baston dans un bled paumé, vous pouvez être sûr que ces types sont dans l'histoire. Ils n'aiment pas qu'on passe sur leur territoire, mais ils font rien pour arranger les choses. Je suis déjà tombé sur des types venus casser du rouge. Leur petit plaisir, c'était juste de les provoquer pour les fracasser. Ça prenait plutôt bien. C'est le genre d'enflure qui vous tombe dessus pour un rien. Alors imaginez. S'ils l'ont mauvaise contre vous, c'est pas une histoire qui finit bien ça. Malgré sa tête mise à prix, ça empêchera pas Matt d'aller faire un tour chez eux. Le seul truc... C'est que les règles ont changé depuis que le challenger a désingué pas mal de leurs types. Je le vois mal ressortir entier de chez ces types. À la base, ils aiment pas grand monde. Mais pour ce trio-là, c'est pire. Je leur donne pas 24 heures. Je sais même pas s'ils passeront la nuit.